Merci Madame Jolie, au nom des verts pour trois minutes, Monsieur le Commissaire Moscovici et Monsieur le rapporteur Beillet, après plusieurs semaines de discussions parfois difficiles mais toujours cordiales, je crois que le Parlement européen est prêt à envoyer un signal clair aux États membres qui n'ont pas encore réussi à s'accorder sur la directive de lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises. Ce message est simple. Il est possible d'aller plus loin que la proposition initiale de la Commission européenne. Tout recul serait donc un choix délibéré de nos dirigeants européens de maintenir je ne sais quels avantages nationaux dans cette grande compétition pour le moins dix ans fiscal. Les dernières discussions entre les ministres des finances laissent malheureusement entrevoir un accord au rabais en effet l'une des six dispositions du texte la switch over clause qui permettait de s'assurer que l'argent entrant en Europe est correctement taxé risque d'être retirée de l'accord final de plus il est important de limiter la déduction des intérêts par les grandes entreprises pour éviter que celles-ci endettent artificiellement certaines de leurs filiales et ne payent ainsi pas d'impôts dans ces pays Malheureusement, cette limitation ne s'appliquerait pas aux prêts et intérêts déjà existants, qui jouent pourtant un rôle clé dans tous les scandales fiscaux relevés jusqu'à présent. Et la liste des reculs est encore longue. Sur ce point, cependant, le Parlement affiche une voie claire. La position de la Commission européenne ne doit être qu'un minimum. Nous nous devons d'aller plus loin et d'être plus ambitieux. C'est pourquoi les Verts ont défendu l'ajout d'un point sur les patent boxes je veux insister sur cette question, tant le dossier est une clé dans la lutte contre l'optimisation fiscale. Cet outil est une invention purement européenne, lancée en 2006 par les Pays Bas, puis étendue à plus d'une dizaine de pays en Europe, censée promouvoir la recherche et le développement, ces outils offrent en réalité une opportunité aux grandes entreprises de réduire leur taux d'imposition sans pour autant développer l'innovation et la recherche, comme le souligne la Commission elle-même. Il convient donc de régler ce problème sans attendre et la Commission devrait présenter une proposition législative dans les prochains mois en co-décision pour permettre au Parlement d'avoir son mot à dire. Monsieur Moscovici, vous avez un rôle important à jouer, tout d'abord en portant nos recommandations au ministre des Finances, afin d'au moins limiter les dégâts. Ensuite, il est temps pour vous de ne plus attendre pour accélérer d'autres dossiers clés, tels que la création d'une liste noire des paradis fiscaux, la mise en place des sanctions envers les juridictions, les intermédiaires ou entreprises, s'adonnant ou incitant à l'évasion fiscale, ainsi que le reporting public pays par pays, étendu à tous les pays. Merci, Madame Joly. Il y a une carte bleue qui vous concerne, M. Christophorou. Est-ce que vous acceptez, Madame Joly? Oui, M. Christophorou. Merci, Mme για μεγάλο να τον ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πρέπει να είμαι θα ξεκάθαρη.